Eh bien, ce réseau, je dirais qu'il est solidaire. Deux choses, partage et entraide. Rejoindre le réseau, pour moi, c'est la promesse de rencontrer des personnes d'univers et de vécus différents qui, chacune, apporte leur pierre à l'édifice. Et tout ça dans la bienveillance et le partage et sans jugement. C'est la bienveillance. Intelligence collective. Vraiment, à plusieurs, on est plus fort non seulement on a un métier, mais on a aussi des outils pour réussir dans le métier. Réelle entraide. Euh, découverte, euh, joie et puis générosité. Alors réseau, c'est euh, le partage, la bienveillance, euh, la rencontre avec beaucoup de personnes, euh, avec un cœur immense. On n'est pas seul, on est tous ensemble. C'est le partage, c'est les amis, c'est la famille. Alors un magnifique réseau, euh, soutien, bienveillance. Un réseau de partage de communication, d'union, euh, d'émotion. Euh, beaucoup de bienveillance, euh, d'entraide. Une famille, c'est une famille. J'ai rencontré une famille. J'avais euh, ouais, une nouvelle famille.